On est le 9 février, on est à Paris, c'est la première édition de la rencontre Solopreneur et on démarre ce matin avec ceux qui ont pris le Pass Mastermind où on travaille en petits groupes et à 14h, on aura 45 personnes qui vont rentrer, remplir cette salle et on va passer une journée top. Je vous laisse montrer tout ça. Alors là, ils sont en train de travailler en groupe de 13 avec les intervenants qui sont en train d'animer des groupes de discussion, donc l'idée c'est de les faire travailler, les faire réfléchir et qu'ils soient pleinement participants. Euh, on a eu des tables rondes, ça s'est super bien passé, les intervenants ont donné leur meilleur, les participants ont posé euh, des questions géniales. On va conclure euh, bientôt et puis on ira dîner après cette journée bah, enrichissante et je pense un peu fatigante, nerveusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés plein plein plein de questions et euh, bah, hâte de, euh, de les voir utiliser cette énergie pour la suite donc c'est génial et euh, vivement la prochaine rencontre sur l'opreneur